Bonjour Driss. Bonjour Mathis. On est ici au club house de la JAD. Qu'est-ce que ça fait de revenir sur les terres où tu as commencé Je suis très très content de revenir dans ma ville natale. Le club house que je connais très bien. Voilà, je mangeais mes, mes sandwichs frites merguez ici. Et tu peux te présenter rapidement Je m'appelle Driss Trichard, j'ai euh, 26 ans. Je suis latéral gauche au Clermont Foot 63, un club qui vient d'être premier en Ligue 1. Tu fais du foot depuis quel âge J'ai commencé très tôt, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Mais malheureusement, je n'avais pas le droit de jouer les compétitions, j'étais trop jeune. Je faisais que les entraînements et, et voilà, j'ai commencé vraiment à 4 ans et on va dire, je crois à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à mes premiers matchs. Pourquoi tu jouais lié, pas autre poste Je pense que voilà, parce que je suis un gaucher. Il y a, dans une équipe, malheureusement, il y a très peu de gauchers. C'est rare, ouais. c'est rare. La plupart des, des équipes, la plupart des joueurs, c'est des droits de chez. Et, euh, et voilà, c'était un poste que, que j'aime bien. J'aime bien centrer tirer t'as fait quoi comme, comme club J'ai fait pas mal de clubs. J'ai commencé à, à Drancy, c'est là où, où, où on m'a découvert entre guillemets. On était dans un championnat U17 nationaux avec pas mal de clubs professionnels. Et euh, on avait fait une très belle saison et euh, ça m'a permis de signer au, au TFC, au Toulouse Football Club. Donc t'as fait le centre de formation de Toulouse C'est ça exactement. J'ai intégré le, je, le centre de formation de Toulouse. À côté aussi, on, fait, on était à l'école, j'allais au lycée. Chaque matin, euh, mon petit cartable une petite valise, et j'allais à l'école, étudier, et l'après-midi, euh, on s'entraînait. C'est pas trop dur de partir de Drancy jusqu'à Toulouse euh, bah, si jeune Au début, c'était compliqué. J'étais euh, voilà, tout seul, il fallait être autonome. Je me rappelle, je faisais mes machines tout seul, euh, mes devoirs. Euh, j'étais loin de ma famille, j'étais mmh. tout seul. Bon, j'étais encadré, encadré, mais il n'y avait personne, il n'y avait pas de proches. Il n'y avait pas mes proches qui étaient à côté de moi. Ils avaient le droit de venir euh, deux, trois fois dans l'année, mais voilà, c'était... C'est là où j'ai commencé à grandir en tant qu'homme aussi. Donc ça t'a fait grandir plus vite que... que... C'est ça, c'est une très belle expérience, incroyable. Comme je dis, euh, intégrer un centre de formation, c'est compliqué. Et euh, j'ai réussi à le faire. Et voilà, c'était que bénéfique pour moi. Et maintenant, clairement, tu te sens bien Je suis très bien. Bah, avec ce qui s'est passé euh, il n'y a pas longtemps, il y a, il y a moins d'une semaine, on a réussi à monter euh, en Ligue 1. Donc c'est juste incroyable ce qui se passe en ce moment. Tu peux nous raconter un peu la, la saison de la montée en Ligue 1 Honnêtement, on, avait, on a une très belle équipe, on, a une très belle équipe on, est, on est joueurs, on pratique du beau football. Malheureusement, depuis quelques années, on est toujours à la limite de monter. Et euh, là, cette année, euh, on a réussi à, à monter dans, dans l'élite du football en Ligue 1. On a pratiqué un beau football, on a pris énormément de plaisir. Et euh, voilà, cerise sur le gâteau, c'est la montée. Hein. Euh, déjà l'année dernière, vous avez 5 cinquième, vous étiez pas loin. C'est ça, l'année dernière, on finit 5 Malheureusement, avec le Covid, euh, l'arrêt du championnat. Euh, 5e, normalement, on est barragiste. Et, euh, et voilà, avec l'arrêt du championnat, bah, tout ce qu'on a fait, entre guillemets, est tombé à l'eau. Il fallait retravailler, repartir vers l'avant et remettre le bleu de chauffe et, et, rater, et ré, recommencer cette, cette nouvelle saison. Ça n'a pas été trop dur de jouer avec le Covid sans supporter Ça a été un peu compliqué. Mais, euh, comme je dis, il n'y a, y a plus grave, grave c'est que du football, mine de rien. C'est mon métier, je suis d'accord, mais c'est que du football, il n'y a plus grave. Le Covid, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont décédées, qui ont été touchées par cette maladie. Comme je, comme je le dis souvent, c'est que du football, en fait. C'est que du plaisir, il faut prendre que du plaisir. Je me lève le matin, je vais, je vais à mon travail. Mon travail, c'est faire du football quand même, c'est une passion avant tout. Tout le monde pense que voilà, c'est un, un travail, mais c'est surtout une passion. Quand je me lève le matin, bah, je, vais, je vais faire du football. Je connais, je, je le, plus particulièrement ma mère, je sais que quand elle se lève, elle va travailler. Et voilà, c'est quelque chose. C'est pour ça que tous les matins, je me lève avec la banane. Mais Parce que tu fais ta passion. Euh... C'est ça. Je, je, mon métier, bah, pour moi, ce n'est pas un métier en fait. Je le considère vraiment comme une passion. C'est vraiment l'amour du football avant tout. Donc là, monter en Ligue 1, ça doit être vraiment une expérience incroyable. Franchement, cette expérience, je la souhaite à n'importe qui. Surtout un petit club comme Clermont avec peu de moyens. Voilà, c'est la première fois que le club monte en Ligue 1. Je pense que c'est quelque chose d'incroyable de ce qu'on a fait. Au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas à réaliser encore. Mais voilà, notre, entre guillemets, ce groupe-là qui a réussi à monter en Ligue 1 sera gravé à, à jamais dans, dans la mémoire du club. Mais là, ça doit être compliqué, du coup, d'un de, de, de, coup, plus jouer avec les, les vacances, enfin, l'arrêt la, de la saison. Bah là, c'est les vacances. Je pense que ça arrive au bon moment aussi parce qu'on a enchaîné toute la saison. 38 matchs, c'est beaucoup quand même, mine de rien. Même euh, mentalement, c'est pas facile de jouer. Euh, de, de tous les matchs, tous les matchs donner tout à, se donner à fond. Hein. Mm -hmm. Tous les matchs, euh, voilà, c'est fatigant parce que, mine de rien, on fait pas mal de kilomètres, on s'entraîne. Je pense que les, bah, les vacances sont, sont, sont, sont, sont très bienvenues parce qu'on était vraiment fatigué, on était. Voilà, vers la fin de la saison, il y avait pas mal de blessures chez nous aussi. Et maintenant que tu es en Ligue 1, il y a des, des stades dans lesquels tu as envie de jouer Franchement, il y, y a des stades qui me font rêver. Euh, le Paris Saint-Germain, le Parc des Princes, je pense que c'est un club qui fait rêver pas mal de, de monde, avec surtout les grandes stars qu'il y a. Euh, après, à l'étranger, je sais qu'il y a, y a euh, le Camp Nou, très grand stade. Euh, le Real euh, Santiago Bernabeu, le Real Madrid. Tout ça, c'est des clubs qui font rêver. Bon, On va travailler, on va essayer de... Un jour, je l'espère, accrocher ces, ces stades. Euh, merci. Pour finir, tu as un petit mot sur les, pour les jeunes de Drancy Si j'ai un petit mot, un petit conseil, c'est déjà d'une, bien travailler à l'école. Je pense que c'est quelque chose de primordial dans la vie. Bien travailler à l'école. On ne peut pas être footballeur et ne pas travailler à l'école. Je pense que ça, c'est la règle numéro un, c'est travailler à l'école. Écouter la famille, les parents. C'est très important, ça aussi, de bien être entouré. Et croire en ses rêves, travailler. Voilà, il n'y a, a, a pas de secret. Si demain on veut être, prétendre être footballeur professionnel, ça passe par du travail. Le talent, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut travailler. Et, euh, et voilà, et croire en ses rêves, tout est possible. J'étais comme tout le monde, j'habitais juste derrière. Il faut toujours croire en ses rêves. Et un jour ou l'autre, ça paiera. Merci. Voilà.